faire tous et à toutes, pardon, euh... si Nous nous retrouvons aujourd'hui, je vous ferai me simulator pour une nouvelle vidéo, voilà. Et il y aura de temps en temps une petite vidéo comme ça, de temps en temps une vidéo détente, voilà. On se retrouve une game dès que j'ai lancé la partie Voilà On se retrouve Une game On se retrouve une game pour Le jeu, voilà Sur le jeu On va d'abord c'est que les passagers, mais ça c'est long, alors on se retrouve après le taking comme ça on pourra commencer notre ligne. Je pense que tous les passagers sont embarqués. Tout vos likes pour la dernière vidéo, ça a été super bien. Euh... Et pour ceux qui me découvrent... au clavier et à la souris euh, c'est pour ça que c'est pour ça que j'ai un peu bon de mal euh, voilà c'est moins beau que certains youtubeurs parce que j'ai un peu bon de mal voilà aller la, la la aux sind sie gerade geblitzt worden voilà. duait très mal. Die Straßen führen nach Rom, aber diese nicht. sur la bonne route et euh, si vous avez ah, des vidéos vidéo que bien, que vous aimerez bien que je vous fasse dites-les moi euh, -ce et j'essaierai de faire euh, mon possible I Voilà l'instance qu'on est presque arrivé à destination. Voilà, on est arrivé à destination. Moi, je vais vous quitter ici pour cette vidéo. J'espère qu'elle vous aura plu et que vous m'entendrez bien.